Le principe de la Commission européenne à travers ce programme de recherche et d'innovation est de faire émerger des recherches collaboratives qui impliquent plusieurs pays et plusieurs entités au sein de ces pays pour mettre en œuvre des démarches de recherche, de projets et de propositions de, de solutions, euh, qu'elles soient politiques, publiques ou culturelles, pour répondre à plusieurs grands défis sociétaux qui ont été, qui ont été identifiés par la Commission européenne, euh, notamment autour de la santé, autour de l'alimentation, autour évidemment du changement climatique autour de la sécurité des citoyens, autour de toutes les questions de transport, d'énergie et de mobilité, et bien évidemment autour des questions de culture, de société et de créativité. Le programme Horizon Europe se décline en trois Piliers. Un premier pilier dédié à la recherche fondamentale qui concerne plusieurs programmes, les programmes des bourses de recherche ERC, qui sont des recherches exploratoires, le programme de mobilité de, des, des chercheurs et des étudiants, le, qui s'appelle donc le programme Marie Curie, et d'autres programmes qui concernent donc plutôt ce qu'on appelle de la recherche dite blanche et exploratoire. Le second pilier, qui est le pilier qui fait intervenir les problématiques de culture, de société inclusive et de créativité, est lui spécifiquement dédié donc à l'élaboration et au travail et à la recherche fondamentale et appliquée sur ces grands défis sociétaux que nous avons cités. La culture donc fait partie de ce pilier 2. Les appels du pilier 2 concernant la culture, la créativité et la société inclusive correspondent au même schéma de réponse aux appels à projets demandés par la Commission européenne. Chacun de ces appels est rédigé, c'est-à-dire que la Commission européenne émet une sorte de commande par rapport aux la communauté de recherche et d'innovation, pour laquelle elle demande donc des réponses précises sur plusieurs thématiques. Alors le, notre cluster 2, donc culture, créativité et société inclusive, euh, dispose d'un budget de 2 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Euh, pour les premiers appels 2021 et 2022, la culture a été fortement présente au sein de, de, de ces appels puisqu'elle dispose de ce qu'on appelle une destination, un domaine très particulier pour lequel la culture est spécifiquement amenée euh, à travailler sur des sur les programmes de recherche et d'innovation. Innovation. Le cluster 2 dispose de trois domaines, trois destinations pour lesquelles la communauté de recherche et d'innovation est amenée à participer. Euh, il y a un premier domaine plus spécifique sur les questions de démocratie et de, démocratie et de gouvernance, un second domaine plus spécifique sur les questions de transformation socio-économique et comment est-ce que le numérique impacte notre, notre vie et, et, et notre quotidien, et une troisième destination, un troisième domaine beaucoup plus centré sur les questions de culture, sur lesquelles donc toute la communauté des industries culturelles et créatives est amenée à participer de manière assez profonde et forte avec la communauté de, de recherche-innovation. Les sujets sur lesquels la Commission européenne attend euh, des expertises, des retours, des recherches et des solutions sont assez nombreux et variés puisqu'ils concernent, concernent aussi bien euh, la sauvegarde des, des langues en danger, le patrimoine culturel et, et les arts en, en Europe, mais également les valeurs, les traditions et les croyances européennes, l'artisanat, la musique et plus particulièrement la sauvegarde de la musique et la création d'un écosystème musical vertueux, c'est-à-dire qu'il soit aussi pérenne pour les pour les artistes, euh, également de nombreuses questions autour de l'industrie du cinéma euh, et du défi euh, que le changement climatique pose à nos sociétés aujourd'hui concernant la sauvegarde ou la conservation du patrimoine culturel. D'autres questions également sur la manière dont les jeux vidéo et la culture façonnent nos, nos, nos sociétés aujourd'hui et, et nos identités. Des questions également sur ce qu'on appelle l'empowerment euh, culturel, des questions de genre évidemment, qui sont amenées à, à être fortement euh, interpellées au, au, tout au long de ce programme. Et enfin, un vaste programme euh, qui a été lancé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur le « New European Bauhaus » qui est en fait une nouvelle manière de réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer aujourd'hui des sociétés qui soient plus inclusives, plus vertueuses, plus vertes, notamment en faisant appel à l'art, à l'architecture et au design. Toutes les entités légales qui ont une existence juridique peuvent participer au programme Horizon Europe, c'est-à-dire aussi bien des associations, que des PME, que des laboratoires de recherche, des académiques, euh, toute entité légale est éligible au, au programme Horizon Europe. Et on attend donc euh, sur ces appels culture, euh, des associations qui peuvent par exemple travailler au contact de, de, du patrimoine culturel, de, on peut aussi imaginer des industriels, des industries et des industriels du jeu vidéo, du cinéma qui pour participer et élaborer une réponse euh, sur des appels spécifiques sur ces, sur ces thématiques. Euh, concernant le, le, le New European Bauhaus et d'autres appels d'ailleurs que, que j'ai cités, on a besoin aussi beaucoup des, alors des écoles d'art, de, de, de design et d'architecture qui pourraient être amenées à participer. Mais également des, des associations locales qui pourraient travailler, par exemple, sur le, la, la, la mise en valeur d'un patrimoine régional ou local, alors concernant les langues ou concernant l'artisanat, par exemple, qui peuvent être donc amenés à participer et à donner des éléments d'expertise, de réponse, de compréhension, en fait, de ce que font, de ce que, de ce qu'est l'identité européenne culturelle aujourd'hui. Par rapport au précédent programme Cadre de Recherche Horizon 2020, le programme Horizon Europe ne propose pas de révolution majeure dans euh, sa fonctionnalité, euh, mais elle induit néanmoins quelques changements euh, qui sont importants pour, euh, pour les communautés culturelles et créatives, en ce qu'elle demande à ce qu'il y ait une plus forte participation euh, de ces communautés. Parce que, la Commission européenne a repéré que les solutions devaient venir aussi des communautés qui étaient en possession d'un savoir ou d'une expertise. Et donc, en cela, le programme Horizon Europe s'inscrit dans une démarche plus globale de la Commission européenne de penser ce triptyque euh, recherche, éducation et culture et d'amener donc les communautés des industries culturelles et créatives à participer plus à l'élaboration de savoirs et à l'élaboration de solutions qui pourront euh, servir à faire face aux défis qui se posent à nos sociétés aujourd'hui.